FIAF International Index to Film Periodicals La plus importante base de données bibliographique en cinéma s'appelle FIAF International Index to Film Periodicals, ou pour faire court, la base FIAF. La FIAF est la Fédération internationale des archives du film, un organisme fondé en 1938 à Paris et qui regroupe les institutions de par le monde qui consacrent leurs activités à la sauvegarde des films. On interroge cette base de données sur la plateforme de recherche ProQuest qui, en plus de FIAF, offre deux autres bases de données en cinéma, AFI Catalogue et Film Index International, en plus de bases de données dans différents domaines. FIAF permet de trouver des références à des articles de périodiques scientifiques, culturels et populaires d'un peu partout dans le monde occidental. Une fois sur la page d'accueil, remarquez bien que FIAF fait partie d'un regroupement de bases de données intitulé « Screen Studies Collection ». Si vous ne trouvez pas de documentation pertinente en cherchant uniquement dans FIAF, il vous est toujours possible de relancer votre recherche dans un ensemble plus vaste de bases de données touchées en d'autres disciplines. Regardons par exemple la liste des bases de données classées dans le domaine des arts. Chacune de ces bases de données indexe le contenu de centaines de revues de la discipline couverte. Si votre sujet de recherche touche par exemple à la place des jeux vidéo au sein de l'industrie du divertissement, il se pourrait que les bases de données classées en sciences sociales vous permettent de trouver plus d'articles intéressants que les bases de données en art. Revenons maintenant à la base de FIAF uniquement. Première chose à retenir, Utilisez toujours l'écran de recherche avancé plutôt que l'écran de recherche simple. Nous utiliserons le sujet suivant pour notre démonstration. Le film Scarlet Street de Fritz Lang. Remake ou adaptation? Premier réflexe à développer avant d'interroger FIAF ou toute autre base de données bibliographiques, vous informer sur le contexte de production et de réception du film en consultant des dictionnaires, des encyclopédies ou des sites web de qualité. En quelle année le film est-il sorti? Où se situe-t-il dans la carrière de réalisateur de Fritz Lang? De quelle œuvre Scarlet Street est-il l'adaptation? De quel film est-il le remake? Après cette étape importante, préparez vos mots-clés de recherche, c'est-à-dire les mots-clés en anglais qui représentent le mieux votre sujet de recherche et que vous utiliserez dans la base de données.